Chamba. Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shamb Uh Namaskaram, namaskaram à tous. Donc, imaginez que vous soyez à l'école. Imaginez que vous soyez à l'école, vous êtes rentré chez vous pour les vacances d'été, le 14 avril, vous êtes censé retourner à l'école, mais l'école annonce que les vacances vont durer un mois de plus. Est-ce que vous vous mettriez à faire la fête ou à pleurer Je suis sûr que vous feriez la fête. Eh bien, nous nous dirigeons très probablement vers là en ce moment. La fête d'hier était juste pour vous requinquer pour que vous soyez prêts. <rire> Il y a déjà quelques états indiens qui ont déclaré qu'ils allaient prolonger le confinement. Il pourrait y avoir quelques assouplissements pour certains types d'activités, de travail, d'industrie, mais le confinement géographique va continuer. Les blocus au niveau des districts, les blocus au niveau des états, et pas d'avion, pas de train, cela va à coup sûr continuer. Donc, ceux d'entre vous qui sont sur le chemin spirituel, ou du moins c'est ce que vous pensiez, c'est un grand moment pour vous. Ceux d'entre vous qui sont de grands stratèges, c'est une période fantastique pour vous. Ceux d'entre vous qui pensez être musiciens ou artistes ou autres, c'est une période absolument miraculeuse pour vous. Ceux d'entre vous qui pensaient être de vrais étudiants, authentiques je veux dire, pas que vous allez à l'école ou à l'université, un véritable étudiant je veux dire, vous voulez apprendre. C'est une période absolument merveilleuse pour vous. La seule préoccupation, c'est ceux qui sont tout en bas de la structure économique. Que va-t-il leur arriver C'est pourquoi, dans cette région, on s'engage à l'extérieur et pour voir ce qu'il y a à faire. Beaucoup de nos jeunes bénévoles, encore aujourd'hui, un groupe est parti, ils étaient là pour me voir, à l'instant même. Ils quittent l'ashram, ils quittent le centre de yoga. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir revenir. Tant que tout n'est pas fini et quand ils reviendront, ils vont passer par 14 à 28 jours de quarantaine. Donc ils s'exilent d'eux-mêmes. Ils font cela pour servir la société rurale aux alentours. Nous nous inclinons devant leur engagement. Eh bien, l'aide médicale, en termes de masques, de gants, de combinaisons de protection pour le personnel médical et autres, que nos volontaires chinois ont envoyés vient juste de passer la douane à Delhi. Ça devra arriver demain ou maximum après-demain. Oh. Donc ces choses avancent, mais le plus gros défi va être de fournir les médicaments qui pourraient devenir nécessaires à grande échelle. Et par-dessus tout, de fournir de la nourriture à ces gens qui n'ont pas la capacité d'en trouver, à moins d'avoir un emploi. Trois semaines, c'est déjà au-delà de leur capacité à s'en sortir avec leurs propres moyens, la pression est déjà là. Donc, nous avons déjà commencé ce travail mais la pression financière qui pèse sur nous va continuer à augmenter. Ces deux derniers jours, beaucoup d'entre vous ont contribué de façon importante pour nous aider. Nous comptons sur une aide continue parce que ça va continuer un certain temps. Ça ne va pas se terminer tout de suite. Ce confinement, est une façon de faire de la prévention. Beaucoup de gens posent ces questions, personne n'est malade, pourquoi font-ils ce confinement J'ai une affaire, j'ai un travail, je ne peux pas marcher, je ne peux pas fumer, je ne peux pas boire, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, c'est une action préventive, vous devez le comprendre. Peut-être que si vous avez vécu une vie compulsive, vous ne comprenez pas ce qu'est une action préventive. Quiconque réussit dans ses affaires, dans sa vie de bien des manières, prend toujours des mesures préventives. Ils n'attendent pas d'être débordés par les problèmes pour ensuite agir. Ils agissent avant que les problèmes n'arrivent. C'est ça l'importance d'être humain. Toutes les autres créatures s'occupent de leurs problèmes après qu'ils soient arrivés. Les êtres humains sont censés anticiper les problèmes et les prévenir. Ceci est arrivé une fois. Shankaran Pillai est à New York. Pas maintenant, avant le virus. En ce moment, il ne fait pas bon à être à New York. Malheureusement. Les chiffres du jour sont mauvais. Au cours des dernières 24 heures, quasiment 1200 morts en Amérique, aux États-Unis, plus de 9600 morts au total. L'Espagne, 223 un jour. L'Italie est encore fortement touchée. 525 morts en 24 heures. En France, 518. En Grande-Bretagne, 621. Eh bien en Inde, 32. L'Inde a le plus faible nombre de morts par million d'habitants. Je pense que le confinement a fait une grosse différence, mais maintenant pour vraiment intensifier le confinement, pour qu'il fonctionne réellement, parce que si un seul rat détale, ce seul rat est suffisant pour, vous savez, infecter toute la population. Donc, mais les rats ne sont pas les porteurs, vous le savez. Ce sont les êtres humains. Mais il y a des gens qui sont dans un certain mode. Mais Shankaran Pillai était à New York. Et il va dans un restaurant très chic, sort un billet de 20 dollars et, et essaie de le donner au serveur. C'est pour vous. Le serveur lui dit, « Quoi Vous voulez réserver une table Vous pouvez la réserver directement. Vous n'avez pas à me donner cet argent. » Il dit, « Non, non, prenez-le, je vais vous expliquer. Prenez-le, je Il le prend. Et puis il dit, « Je n'ai pas besoin d'une table. Plus tard dans la soirée, je vais venir avec ma nouvelle copine. Quand j'arrive, vous dites qu'il n'y a plus de table. Je vais l'emmener dans un restaurant moins cher. » Mais gardez les 20 dollars. Dites juste qu'il n'y a pas de table de libre aujourd'hui. Action préventive. Mais il y a des gens, pourquoi Toutes ces années, j'ai toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que je changerais mes habitudes Où est le problème Pourquoi est-ce que je ne peux pas y aller Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous souffler au visage comme ça, comme je l'ai toujours fait vous l'avez toujours fait, c'est juste qu'on supportait votre mauvaise haleine. Mais maintenant, vous portez la mort. Et une mauvaise haleine aussi peut tuer parfois. Maintenant, c'est le bon moment de changer vos codes et de ne plus parler en vous postillonnant à la figure. C'est le bon moment, de façon permanente, je veux dire, pas juste maintenant. C'est le moment de changer beaucoup de choses, mais j'ai toujours fait comme ça, est un problème. Un homme conduisait dans le Tennessee. Ça arrive parfois dans le Tennessee. Et... Sans prévenir, un pick-up du coin, chargé à l'arrière, quitte soudainement la route pour s'engager sur un petit chemin de terre. Par miracle, il arrive à ne pas lui foncer dessus. Il freine à fond et parvient à s'arrêter, à deux doigts. Mais le pick-up s'en va. Ça le rend fou. Il se met à poursuivre le pick-up, l'arrête, et se met à gueuler. Eh bien... Il le regarde, juste comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive Je prends toujours cette route. Pourquoi n'avez-vous pas fait un geste Pourquoi n'avez-vous pas prévenu Non, je prends toujours cette route. J'ai toujours fait comme ça. Vous êtes censé le savoir. Donc, il y a beaucoup de locaux comme ça qui prennent les choses pour acquises. Oh, j'ai toujours fait comme ça. Non, l'heure est venue de ne pas fonctionner à partir de vieilles habitudes. Vous fonctionnez consciemment, ça pourrait être une question de vie ou de mort pour quelqu'un d'autre, ou pour vous-même. Donc, c'est très très important en ce moment, plus qu'avoir des gouvernements qui annoncent confinement sur confinement, que chaque citoyen s'implique et fasse ce qu'il faut. C'est extrêmement important. Autrement, le gouvernement peut annoncer des confinements, vous continuez à propager le virus autour de vous. Dans ce cas, ça ne sert à rien. Vous devriez comprendre qu'il ne s'agit pas du gouvernement, il ne s'agit pas de l'administration, il ne s'agit pas des autorités de santé. Il s'agit de votre vie et des vies autour de vous. Votre comportement va décider d'elle. C'est à la fois une lourde responsabilité et un privilège que, simplement en ne faisant rien, vous pouvez sauver la vie des gens, n'est-ce pas merveilleux Mais malheureusement, ces deux derniers jours, le nombre de professionnels de santé qui ont été victimes du virus et sont morts est anormalement élevé parce qu'ils font des heures supplémentaires, comme ils font des heures supplémentaires au-delà d'une certaine limite, leur système immunitaire faiblit, comme leur endurance faiblit, leur système immunitaire faiblit, et à cause de cela, ils sont infectés. Et le nombre de médecins et infirmières qui meurent a commencé à augmenter. Tous ces gens qui se comportent de façon irresponsable et disent « Pourquoi je ne peux pas faire ci Pourquoi je ne peux pas faire ça je veux que vous pensiez à un scénario dans lequel si les professionnels de santé du pays et du monde décidaient « trop c'est trop, si votre vie ne vous intéresse pas, pourquoi est-ce qu'on met le nez dehors ?» et ils s'arrêtent de venir travailler. Vous pouvez imaginer ce qui va se passer Il va y avoir des millions de morts. Ce confinement est une action préventive pour faire en sorte que de telles choses n'aient pas lieu. Chacun d'entre vous doit non seulement coopérer, utiliser tous les outils dont vous disposez pour faire passer le message à chaque citoyen de ce pays et du monde, pour veiller à ce qu'il se comporte de façon responsable. En tant que génération, si l'on se comporte de façon responsable, on peut s'en tirer avec un minimum de pertes. Je crois, qu'il y a déjà près de 100 000 victimes, c'est en train d'atteindre les 100 000. Ce n'est pas une petite perte, mais comparé à ce qui peut arriver, c'est une petite perte. Donc essayons de contenir cela au maximum, parce que si on n'agit pas de façon consciente, de façon responsable, ça peut complètement... Ça peut complètement déstabiliser cette génération de tant de façons différentes. Pas seulement en termes de santé, de tant de façons. La façon même dont nous avons vécu. Il se pourrait que plus personne ne puisse se permettre de vivre ainsi. Ça pourrait devenir comme ça. Donc il est très important que l'on traverse les quelques prochaines semaines, peu importe le nombre de semaines, en faisant très attention. Mm -hmm. Question. Sadhguru, cette question est de Priyanka.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 Vous ne pouvez à coup sûr pas dire que je suis de l'aile droite. Il faut deux ailes pour voler. J'ai les deux ailes. Et je les fais battre, selon les besoins. Mm -hmm. La prochaine question est de Siddharth Wazir. Sadhguru, le Jammu au Cachemire a besoin de votre présence pour que les gens puissent se concentrer sur autre chose que les problèmes régionaux. Est-ce que vous prévoyez de mettre les pieds ici Je n'ai pas de problème avec le Jammu et le Cachemire. Les gens m'ont invité à venir golfer sur le parcours de Srinagar. certains des officiers de l'armée m'ont dit « Sadhguru, venez, on va assurer votre sécurité ». Mais j'ai dit « Non, je ne veux pas venir, s'il faut que 25 personnes marchent autour de moi pour essayer d'assurer ma sécurité, je ne veux pas vous faire ça. Quand tout ira bien, je viendrai. » En ce moment, vous allez là-bas, il y a tout un tas de gens qui vont là-bas parce qu'ils veulent un coup médiatique. La situation au Cachemire n'est pas encore mûre pour faire un travail spirituel. En ligne, on peut le faire. Mais y aller et vraiment arriver à accomplir un travail spirituel, c'est juste un coup médiatique, ce n'est pas pour de vrai. Parce que c'est dans un certain état d'ébullition, il faut que ça refroidisse. Dans cet état d'ébullition, si vous allez là-bas, vous ne faites qu'inciter certaines forces à devenir encore plus folles ils vont ils se sentir encore plus menacés et probablement devenir encore plus violents et, et peut-être que je vais être protégé. Et ils vont reporter cette violence sur quelqu'un d'autre. Ceux qui ont participé au satsang, ils pourraient être tués. Oui, ils le seront probablement. Donc, je ne veux pas causer de telles perturbations. Ce serait fou de s'immiscer dans cette situation à l'heure actuelle. Ce serait juste une tentative pour essayer de tirer profit de ce qui se passe là-bas, ce que je ne ferai jamais. On, on ne va pas, pas aller dans le Jammu et Cachemire, à part, peut-être de façon anonyme, à moto, ça on pourrait le faire. Mais est-ce qu'on va aller là-bas pour faire des méga programmes Non, je ne vais pas faire ça. Ils peuvent toujours accéder à notre matériel, gratuitement, en ligne. Et s'il se trouve que vous êtes un militant, ou un terroriste, ou extrême, d'une façon ou d'une autre. On vous offre ingénierie intérieure en ligne, gratuitement pour vous. Des outils de transformation. Parce que... Je veux que vous compreniez. Il y a divers aspects à cela. Je n'essaie pas de me moquer de ça. Tout le monde croit ce qu'il croit et tout le monde pense qu'il fait ce qui est juste. On pense toujours que c'est l'autre qui est fou. C'est arrivé une fois. Deux gardes en uniforme blanc arrivent dans une ferme du Tennessee et demandent à l'agriculteur, « Voyez, il y a un fou, qui s'est échappé d'une institution. On est à sa recherche. Est-ce que vous l'avez vu par hasard Le fermier demande, à quoi est-ce qu'il ressemble Ils lui disent, il est très petit et maigre, et il pèse 130 kilos. Le fermier dit, quoi Il est petit et maigre, et il pèse 130 kilos Hé, hey, on vous a dit qu'il était fou Donc, vous ne savez jamais qui est fou, d'accord Donc ce n'est pas pour dire que quelqu'un se trompe, on a raison, il ne s'agit pas de ça. En ce moment, l'important est de fonctionner et de travailler là où vous pouvez avoir un maximum d'impact, parce que la vie est une petite quantité de temps et d'énergie. C'est une quantité de temps et d'énergie limitée. Tout être humain devrait comprendre ceci. Vous devez toujours travailler dans un espace où vous pouvez avoir un maximum d'impact. Allez-vous choisir un endroit facile pour travailler Non. Là où l'impact est maximum. L'impact peut être mesuré de bien des façons, mais à coup sûr, il ne dépend pas de la facilité ou de la difficulté à travailler quelque part. Ce n'est pas le sujet. Pouvez-vous avoir un certain impact ou est-ce juste une perte de temps et d'énergie C'est quelque chose que tout le monde doit décider. Moi, j'ai décidé. Je n'irai pas dans des zones de guerre et dans ce genre de situations, des famines, où les gens arrivent et distribuent des fruits, des bananes, des oranges et prennent des photos et les mettent dans les journaux. Je ne vais pas faire de telles choses, c'est trop obscène pour moi. Je ne ferai jamais de telles choses, là où il y a la guerre, là où il y a la mort. Je vais arriver et vous dire, laissez-moi vous enseigner la spiritualité. Ça ne marche pas comme ça. J'ai besoin de gens dont certaines choses sont stabilisées dans la vie et prêts à se concentrer sur quelque chose de plus profond, sur une dimension plus élevée, alors seulement je peux travailler avec eux. Autrement, c'est... Un coup médiatique spirituel. Je n'en ai pas besoin. J'ai l'air suffisamment spirituel, n'est-ce pas Merci. Yoga, yoga, yoga, Sharaya, Shiva, Shiva Sarve Sharaya.